Mesdames, Mesdames et Messieurs, c'est un bel plaisir pour nous même de dire là pour nous une fois aussi par l'ensemble avec vous, sur télévus éclair. Pour nous, apporter apportons une réflexion sur la question de l'accord euh, qui fait signe dans mm -hmm. la période et un accord euh, du 21 décembre, et que, qui, met, qui a couché et le Haut conseil de transition, et puis un autre organe encore, c'est OCAG, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale de l'institution qui parle censé diriger le pays, ensemble avec et, le premier ministre Ariel Henry, qui, il y a 14 mois, a encore passé au pouvoir pour capable de remettre le pouvoir le 7 février 2024. Donc, réflexion ça, nous va faire, un petit parler sur à quoi ça qui fait tirer. Donc, il y a un pile protagoniste, c'est-à-dire on sait le monde qui fait partie de ACROSA, surtout les non-alignés, ensemble avec les et 11 septembre, et André Michel, Ariel Henry et autres partenaires qui étaient déjà signés à de 11 septembre. Là. Mais cependant, nous, il y a quelques protagonistes, quelques monde partis politiques, ensemble de partis politiques qui ne pas entrer dans ACROSA, tel que par exemple, et accord de pendant que nous avons fini de monsieur. Et puis, Akko Montana aussi, M. a pas et la dedans Bon, est-ce que ce sont un consensus général? Et est-ce que ça capable de faire et pays? Nous avons un autre acteur aussi politique qui peut fait partie de Akko et qui rejetait Akko Mon pote est censé rejeter Akko Et puis, il y a une petite desalines avec Maurice Jean-Charles. Également, et qui n'a pas fait d'accord avec quoi Bon, nous n'avons pas besoin accord faire l'unanimité avec l'ensemble des acteurs politiques dans le pays d'Haïti. Mais cependant, il y a un ensemble d'acteurs politiques qui s'est réuni en date du 21 décembre avec Ariel Henry. Ils sont tombé d'accord sur euh, un accord qui permettait d'organiser euh, l'élection dans le pays. En quoi ça, et de nous bien garder, ils, ils peuvent accoucher de deux institutions en plus dans le pays. Et d'après M. Oxyang, les y ont une relation avec la Constitution et Amanda, dans l'article 149, là, qui t'a permis de jouer un, un consensus pour être capable d'organiser l'élection dans le pays. Mais deux institutions, ça a eu, qu'on vient de mettre dans le pays, hein, au Conseil de transition, et Constitution par le prévoir. Celle-là, la Constitution prévoit, Lui prévoit que le premier ministre, et si le président n'est pas là, c'est lui-même avec l'ensemble des ministres qui, parle, prend, et, organi, qui est là pour organiser l'élection. C'est peut ça. Et Ariel Henry, hum, il y a bien, monsieur, et comme là, il va organiser euh, l'élection, mais et Ariel Henry lui-même, il va réformer le conseil des ministres qui va le gérer. Nexa va dire au moins pour être capable de formuler, c'est-à-dire un ensemble de, de actions que vous mener pendant l'année pour être capable d'organiser l'élection. Première étape que et va faire, c'est parler avec l'ensemble des acteurs internationaux, l'international, l'ONU, pour être capable et mettre une force d'intervention rapide dans le pays, pour être capable et mettre sécurité dans le pays, parce que sans sécurité, pas a pas d'élection dans le pays d'Haïti, parce que Gagne Opral est, beaucoup plus règne. Et en plus, il y a des acteurs politiques aussi a toujours besoin d'appui des gangs peu capables d'imposer dans telle ou telle zone côté vous a mené. Donc, et, intitulé, et à consacrer, il y aurait le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Donc, c'est à consacrer ça, le 21 décembre quand nous dit le route qui et con, Convention Center. Quelques monde qui s'est fait partie de Acoasa, mais à l'initiative de Acosa, c'était Louvian Anou, Descartes, et puis Charles Tardieu, Jean et Villemont, Hilaire, c'est eux-mêmes qui s'est fait partie des premiers hommes qui fait partie de ensemble de, de, de, de, de, de, de, de consensus qui menait avec accord de Vétérin, et des qui sont passés à là. Mais comme nous dit, il y, y a pouvoir deux institutions. Le, le H, c'était, qui veut dire le haut conseil de transition, qui a gagné trois représentants à la donne. Et représentant ça, déjà, non, mais non, et, et raconte qui s'est faite là, et à savoir, il y a Mme Maniga lui-même, qui, qui représentait les partis politiques. Et puis, il y a deux encore, il y a un qui représentait le conseil des acteurs économiques et puis la société civile. Et nous n'est pas besoin nous pas, bah, bah, Bon, non, ça. Mais c est, c est, c est pas, à part de Mme boniga qui représentait le Haut Conseil de, de transition comme organe du parti politique, l'autre monsieur n'a pas tellement tel, tel, bon, connu sur la scène politique dans le pays d'Haïti. Mais cependant, le Conseil économique a choisi et la société civile a choisi. Il n'y a pas de tâches, au moins une fois que non nom a. Et les publier dans le journal officiel Le Moniteur, il y a eu tâche pour être capable de publier l'ensemble d'actions que il pouvez mener pour organiser l'élection. Une première étape que vous pour faire, c'est nommer le Conseil électoral provisoire. Ça, je suis d'accord, parce que le Conseil électoral provisoire, c'est un organe qui va choisir par l'ensemble des institutions du pays, peut-être selon l'esprit de la constitution de 1987, et puis pour être capable de mettre sous pied le Conseil électoral provisoire qui parle gain pour tâche, organiser l'élection, créer une loi électorale. Deuxième barrière que vous pouvez faire, c'est que nous laissons EPA deuxième barrière que vous le c'est eh, au Conseil-là lui-même qui parle gain pour tâche, et pour lui et nommer et, et des membres aussi, et, pour faire partie de pour organiser, pas organiser l'élection, pour, pour passer main dans la constitution de 1987 à Mandéa. Et, gagner une autre institution encore, que nous avons parlé tout à l'heure, c'est OCAGA, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale. là Organe de l'action de gouvernement, de gouvernementale, c'est l'égalité pour tâche, comme le Parlement, si, parlement, il n'y a pas de désigner combien de gens qui ne font pas partie de la donne. Et il n'y a pas d'action pour capable veille, suiveye, sa, eh, Arzac, de surveiller ça. Le gouvernement a avec le nouveau ministre qui gère le nommé. Il n'y a pas de pour réunir tous les mois. Et puis, il n'y a pas de y partie du conseil des ministres. Mais sans que il n'y a pas de une voie délibérative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prendre des décisions. Mais, il y a pour être capable de contrôler le gouvernement, action du gouvernement, dans tout ce qu'il y a fait, et dans le décret et loi qu'il prendre le pays, il y a pour tâche également pour être capable de dire et conseil, et puis pour être capable de contrôler le gouvernement comme c'est tâche. Ça, c'est OCAGA, c'est-à-dire organe de contrôle de l'action gouvernementale. Et le HCT, le Haut Conseil de Transition, l'IGE est pour participer aussi dans le remaniement ministériel. C'est-à-dire que dans, et, chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, ou bien dans le futur remaniement ministériel, qui là, l'EXE, l'IGE, le Paro, pour dire, pour de nommer des mondes, etc. Mais le problème qui parle gagne, non, eh, ça, gagne, on de ça, c'est que c'est le monde qui a signé on des accords du 11 septembre déjà avec Ariel-Henri. Et à cause ça est et plus valable encore parce que le nouveau accord, ce n'est pas un accord qui élargit, mais c'est un nouveau accord qui va créer d'autres institutions qui va gérer le pays. Et le HCT avec OCAGA, O, o, o, o interdépendant. Yo dit Ça veut dire qu'Ariel n'a pas de pouvoir sur eux. Et puis, yon même, yon pa gen pouvoir sur Ariel. Yon pa pas pa ka, Ariel pour capable, et, et par exemple, révoquer un ministre, ou bien un directeur général. Ne ka Ariel tout pa pa dit que yon, membre qui fait partie de l'institution sa yo, yon pa gen doa là, faut révoquer ou, ou bien Ariel pa ka révoke yon. Donc yon interdépendant, une fois que yon fin nommer yon, non yon, non, et, et fait partie de moniteur dans le journal officiel là. Donc là, Kounyala, il y a un sensé, un définitif jusqu'à ce que l'élection élection organisée et tâchez au gain pour finir le jour que nouveau président avec le nouveau institution et public PIA, c'est-à-dire le Parlement, pour le chita. Là, nous pouvons garder là qui j'ai parlé, parce que la constitution est pour participer, pour travailler sur une nouvelle constitution dans le pays. Nous dire, par exemple, si parle le pas sénateur ou bien si parle le pas député. Combien de temps on parle là Ça, c'est une constitution qui va définir tout ça. Et c'est ce EPA qui parle gagner pour tâche, pour organiser élection, ou bien il y a un référendum, ou bien décision parle, pour le prendre, pour qu'il capable de voter la constitution. De toute façon, il y a même toujours des membres qui parlent travailler travail sur la constitution. Le ACT, c'est-à-dire le conseil et... et le conseil, de transition, le conseil national de transition. Ligue est pour le réunir en session ordinaire au moins une fois par mois avec le Premier ministre. Et toute décision, est pour prendre par consensus ou à défaut par vote à la majorité sec. À 10 et puis 50%, 50 de monde qui l'a eu est d'accord. Donc, décision capable de prendre et avec eux une fois par mois. Donc, et, décision après, et c'est le premier ministre, il parle de ben, décision, et puis le premier ministre lui-même, il parle de transmettre avec le conseil de gouvernement. Donc, c'est ça qui est sorti dans le document que vous yo, yo, yo, yo parlez. Et puis, y a... Nous avons installé le conseil de transition Il nous avons gagné un mois pour le faire le route. C'est-à-dire que nous avons le strict parce qu'il y a un an, tâche il y a plus de tâches qu'il y a Et Ariel a eu plus de 18 mois depuis le pouvoir et presque à la même date de la mort du président Jovenel Moïse presque deux ans et Ariane n'arrive pas censé régler rien et encore en septembre là et tout ça qui est défini là dedans nous ne pas arrivé fait est-ce que son bagage sérieux qui va le fait pour Niala et au Conseil de transition ça avec l'autre organe qui parle le action et sur le gouvernement parce que c'est pas immense non seule année nous fait, par exemple pour nos CEP et nous connaît toutes les diverses actions qui vont faites, capable de nommer les membres du CEP, il y a des gens qui, qui sont d'accord, et vous, et mamio, il n'y a qui pas d'accord. Ça, son bagage qui doit faire dans un mois, entre le mois de janvier et le mois de février. Une fois que le CEP a fait le il faut le prêter et puis il y a un cours de cassation également, qui doit, parce que ça s'est fait, oui, également, lorsque je venais nous de nommer les membres du CEP, selon sa constitution, il était dit pour le faire. Le problème qui était gagné, c'est que, pas de membres de cassation qui était d'accord pour être capable et accepter que monsieur prêtait serment. Donc, on dit là, avant que le CEP lui même pris serment, il faudrait que les gens passent les Cour sur de cassation. C'est vrai que, quand on fait le fait et un nouveau président de la cour de cassation, mais il y a l'autre membres aussi qui n'ont pas le nom. Ça, c'est une tâche qui est pour régler par le Haut-Conseil de transition. Et puis, l'autre bagarre encore que nous parlons, nous parlons de CEPA, c'est qui parle un tâche difficile pour M. Et puis nous avons les membres qui travaillent sur la Constitution, prochaine Constitution. Combien de temps que nous gagner pour travailler sur la Constitution? Est-ce que vous allez reprendre le travail que. Les anciens membres que Jovenel Moïse a fait pour le travaux sur la Constitution. Est-ce que il eh, va prendre le travail que Jéris a fait en tant que député et eh, qui a une tâche pour le travail sur la Constitution? Pas grand-pile pour faire. Il faudra il dans eh, eh, la Constitution, il y a un consensus général. Parce que c'est eh, Constitution que Jovenel Moïse eh, a fait avec un eh, membre de haut, Il y pile parler un peu qu'il a fait ce livre, bien que eh, la chose est finie, il a, il a plus. important encore que eh, les gens ne font pas mais sur le même travail ça, la constitution fait là, mais dans combien de temps? Parce que tout temps que la constitution ça pas voté il n'y a pas Est-ce que les gens privés ont un travail sur la constitution, réalisé les élections? sont on ne parle par exemple, trois mois encore, par exemple, juillet, mars, avril, mais la Constitution normalement a dû voter. Quand il y a la date élection pour l'organiser, peut-être dans trois mois encore, le temps que la Constitution a fait de voter. Et, par exemple, et, juin, juillet, août, septembre, première élection a dû commencer à organiser. C'est possible si les gens sont d'accord, par exemple, la Constitution a une voter. Mais c'est des choses. Facile à dire, mais en Haïti, nous connaissons tout le problème qui y a, tel que par exemple, et, et Moïse Jean-Charles nous parle fort entendre tout à l'heure, qui y a, que, et, est que c'est une façon pour que les mette mettent Ariel, et, fait encore plus qu'un an encore sur pouvoir, c'est comme si c'est Ariel seulement qui va le diriger le pays. Bon, ce sont ces deux négociations, si vous a pas un monde par dans le gouvernement ou bien dans l'institution, il n'y a pas besoin d'assurer que n'importe quelle élection que fait, il faite, a capable d'y là. Donc, vous avez que c'est eux-mêmes qui placez les gens par, par exemple dans le conseil de transition, ou bien dans le gouvernement, ou bien il faut ministre par eux, ou bien il faut que des monde qui fait partie du gouvernement, puis vous as assuré, et par noir sur blanc, que l'élection que vous fait, faite là, y a qui parle des gens qui ne des pas c'est ne pas faire un procès d'intention contre ces euh, deux messieurs. Donc, normalement, euh, il ne a pas fait partie de, de euh, signature de consensus-là. C'est problème de mais le consensus-là, les deux, est continué. Et il y a autre encore bon qui fait connaître qu que il parle a pas signé le consensus-là, mais il a imposé une série de conditions comme Emmanuel Ménard qui fait connaître qu que il fait partie de la croix, mais il n'a pas accepté la proposition que il fait. Donc, il n'a pas accepté la proposition de tout le monde parce qu'il y a un consensus, c'est ça qui est plus voix qu'il a, a pas accepté. Ça ne peut dire que chaque monde qui fait, y a fait une proposition, que la proposition n'a pas passé, si la proposition n'a pas passé, il va pas signé Donc, c'est un consensus général qui doit porter avec. Et, et, dans ah, non, le non, consensus général, c'est plus voix qui gagne dans la décision que y a pas, que décision par le passé. Donc, il faut que les gens et vivent avec ça. C'est la démocratie, c'est ça qui gagne plus. voix, c'est les mêmes qui passent Donc, après, euh, élection, ça arrive fait. Quand il y a la constitution, les mêmes qui Nous n'avons pas qu'à extrapoler, nous pas qu'à dire ça que par le passé avant. Mais, eh, ça qui bon an peyar, est bon en le pays, c'est qu'il y a une bonne gouvernance. Et puis, et que le Parlement conseil de débat pas fourrer Il y a un contrôle au gouvernement. Le Sénat, si le Sénat vraiment, est-ce que l'élection être faite tous les deux ans, même avec l'ancienne constitution, ou bien il y a une seule série de Sénats qui a là, même avec député, et députés, qui cap élu pour cinq ans. Est-ce qu'il y a un premier ministre, est-ce que pas bien un premier ministre, même Jean-Moïse fait proposition, il y a un président et un vice-président qui parle chez le pays si le président n'est pas là, c'est le vice-président qui va le place. Donc ça, c'est un bail qui va le faire dans, dans la nouvelle constitution. Tout le monde ça va le sur la table encore. Et ça va demander accord de l'ensemble des acteurs politiques, les partis politiques, les sociétés civiles, les secteurs économiques, etc. etc. Et qui parle et débat encore sur même question, ça, sous Constitution, pour que, par exemple, nous gagne des institutions stables et qui durent dans le temps, même si ces domaine, et tu es arrivé, je en ai encore, en général, dans le pays, et que, quand y a là, il y a des institutions stables, il y président, il y vice-président, et puis il y a, il y a, il y a un parlement qui travaille, qui est élu chaque 5 ans, et puis, juste il y là, y a un travail pour l'avancement économique dans le pays. De nous avons un deux de monde. Capable dans eh, le pays qui capable de faire. Moi, je crois que c'est un monde qui sont capable d'aider le pays, sauf que il bah, y des occasions pour le travail, et puis c'est aussi qui sont prêts pour entrer dans le pays, pour investir, pour bah, travail dans le pays. Donc, il faudrait que les politiciens quittent le pays, ça que nous-mêmes, nous sommes nou, des techniciens qui et, et, ont des capacités pour capable gérer le pays. Et puis quitter M. Sao et gérer PIA. Nous-mêmes, les politiciens, nous sommes là pour nous être capables de ben, prendre des grandes décisions. Et puis, les grandes décisions qui sont capables de gérer PIA, mais quitter les techniciens eux et, et, et selon les compétences de la PIA. Le Haut Conseil de transition, ensemble avec et, et OCAGA, c'est-à-dire l'Organe Or, de contrôle de l'action au gouvernement, et il n'y a même y a, y a pas participé dans l'élection selon le consensus accord du 21 septembre, de 21 décembre qui tient là. Et si on ne savait à participer dans l'élection qui va être là, il doit être démission dans le conseil là six mois avant date la élection Donc c'est selon ça à quoi s'y Donc le premier ministre Ariel Henry qui a là, et selon accord jusqu'au 7 février 2024. Et les mêmes, les connaître que les sont les qualifiés à, à un accord historique. Et International a également applaudi à quoi là. Mais il reste à savoir maintenant, est-ce que International le tué de parler, à savoir, et faire organiser une intervention, dans pays qui est capable d'éloger les gangs qui fait l'envahir, et et partout, euh, surtout n'importe Port-au-Prince, quelques autres villes du pays. Et, monsieur, la plupart d'années, il fait un peut-être un trêve pour quelque temps, et, Matisse a commencé, et fluide, mais sauf que vous avez toujours fait research, toujours. Et, donc, nous pas fait faire de confiance, et, paya nous pas et diriger pays avec des gangs qui peuvent imposer loi par eux lorsque ils commençaient à gagner des tracts d'action pour organiser soit le Conseil électoral provisoire et la Constitution du pays ensemble avec l'élection que pays au cours de l'année 2023. Donc, il PAKA est vraiment une cohabitation entre gangs et politiques et parce que le pays est géré par des hommes et fidèles qui a été transparent et démocrate et convaincu. Bon, encore là, nous nous, nous, nous pouvons pas gagner définitivement. Nous connaissons que nous avons un le monde qui a fait partie de ça. Nous avons Rinald George, nous avons une série de eh, eh, RDNP, nous avons Ricardo Norden, nous avons Louis Gérard Gilles, Osman Poidel, Rinald George, et puis, nous avons septembre, et puis quelques autres qui ont encore fait et qui signe un accord, qui est le André Michel, et puis Rosemont Baudel, et qui est le ministre des travaux publics. Eh bien, tout M. Sao, c'est la donne, le représentant de politique, et puis les non-alignés, les non-alignés, qui puissent signer un ça. Donc, ce accord qui est déjà fait dans non, mois, ça l'a fait la semaine dans la semaine qui va publier dans le moniteur parce que il y a déjà gagné les trois membres. Au début, c'était cinq membres qui tapaient gagné, il y a gagné trois membres qui parlent sien à quoi ça là. Donc, et à quoi ça va permettre que qu'ils prennent des décisions pour capable de nommer Mounsaro officiellement. Nous, vous aussi, un organe eh, qui parle pour, eh, pour suivre l'action gouvernementale là. Combien membres n'ont pas gagné là Et qui est ce monde qui en pas gagné là-dedans Donc, c'est une série d'informations que nous avons gagné parce que nous pas gagné nos dossiers mais en attendant que nous avons quelques protagonistes déjà qui parlent de l'accord ça, ça qui est d'accord avec ça qui n'est pas d'accord et après, nous avons pris pour nous tuer. Mais ici nous avons soi-disant accord qui parlé nous de facto le fait nous prenons à quoi ça, nous la gâchons dans la poubelle. Malgré le respect nous pour Mme Maniga, qui sont est dans le pays. Et Nous avons respect pour l'ADNP. Mais nous ne voulons pas qu'elle avec Ariel Henry, qui a tout ça, sous dol. Dans ce sens, nous rester à quoi ça, nous la gâchons dans la poubelle. Peuple haïtien, nous considérons à quoi ça, tant qu'on ne pas ce entre eux. Peuple haïtien, nous tentez communauté internationale qui ont même a fait des match pour nous. Nous pas tout de match nous dans la dans poubelle. Qui ça nous voulait nous-mêmes Nous voulons la peine en pays. Nous voulons aujourd'hui, Haïtiens, c'est ce qui prend le destin ou en main. Peuple Haïtien, nous avons des troubles, vous le voyez. Nous rejetons déjà. Si on veut faire ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour protéger le système capitaliste. C'est pour protéger les banques. C'est pour protéger le gouvernement de facto pour yon continuer à gagner le pouvoir. Peuple Haïtien. Je viens annoncer nous la couleur. Je viens annoncer nous la couleur pour qui ça? Quatre mois de mobilisation. quatre mois de revendication. Je ne peux pas attendre nous. Nous avons que nous avons engagé dans l'activité sportive. Nous sommes dans le football. Nous ne parlé pas en face. C'est droit droit. Dans nous même, comme on dit, je suis politique. Nous comprenons l'aspect politique. Nous comprenons l'aspect psychologique. Nous avons l'aspect anthropologique. Nous comprenons compris l'aspect culturel. Les haïtien ne peuvent pas jouer football. Et les papahissiens engagés dans l'activité football, ce n'est pas parce qu'elle est d'accord avec un gouvernement, non. Les papayes sont entrées dans Noël. Ce n'est pas parce qu'elle est d'accord avec un gouvernement, non. Au contraire. Au contraire. C'est culture. Il, Il faut respecter culture. Je vais dire, paysan, la Noël le finir, dès janvier, la mobilisation le commencer, Tout dit non en premier. À travers un gros rassemblement, nous le faire pour annoncer la couleur. Bon, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour nous-mêmes. Nous sommes en train de dire qui a fait et, et, et il idée par nous sur Accora. Ça a d'accord, ça a pas d'accord. Peut-être qu'Accora a gagné l'autre monde qui passe si en la Peut-être qu'il y a quelques modifications qui peuvent faire. Selon le monde qui parle peut faire passer là dans nous, selon le monde qui parle d'accord que le monde s'est entier ou, ou pas entier Donc, en attendant, que va suivre l'événement et puis nous va par nous le de la ça il faut comprendre vraiment dans quel sens la Croatie et puis qui a fini le pays d'Haïti, et sur l'événement événements qui ont fait Est-ce que le pays a pas changé, est-ce que le pays a pas débouché sur les élections, qui est-ce qui a participé à l'élection, est-ce que c'est le même politicien, qui a fait des négociations qui sont à l'écart, mais qui a aussi des gens qui ont par exemple, la mort. Elle est déjà attaqué le Canada et, sur et, une sanction qu'elle dépend. Donc, peut-être bien que si il a ouvert la voie à, à, à, à la justice canadienne pour la montre raison, peut-être bien qu'elle va participer à l'élection. Et puis, si la population acceptent, elle pour devenir le futur président, et puis d'autres mounes encore, Moïse Jean-Charles. Est-ce qu'il parle si d'accord la croix Est-ce qu'il parle d'accord avec l'ensemble des acteurs déjà Donc, la nous dira le reste. Donc, nous, on a pour être capable de suivre l'événement. et de temps en temps, nous faire des émissions de ce genre pour être capable de parler de toutes les manigas qu'a ont sur futur futurs et PIA, et sur l'accord qui fait tard, le là, le conseil là, le travail mené, et puis les décision qu'il ne parle pas. Bonsoir à tous et à bientôt.